Bonjour à tous et bienvenue sur Sofresh and Diet, la chaîne qui vous donne la pêche. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo toute particulière puisque je suis avec l'association Reseda avec laquelle j'organise le salon du bien-être. L'association Reseda, c'est un réseau d'écoute, de soutien et d'échange des accompagnants de thérapeutes œuvrant au bien-être et aujourd'hui, nous sommes au mois d'avril et nous organisons notre salon Créer votre bien-être au printemps, Découvrez-vous qui a lieu à Avon comme chaque année. Vous voyez le bel espace, c'est un salon où il y a plus de 75 exposants et environ 1000 carrés, tout un programme d'ateliers et de conférences. Aujourd'hui pour vous mes chers followers, je vais me promener sur ce salon et je vais poser des questions qui nous concernent, des questions en nutrition, des questions en diététique et des questions en sport. Alors donc je vais faire une vidéo en deux Partie. Une première partie vraiment avec des questions liées à la diététique et surtout à la perte de poids. Le thème de la première vidéo que vous allez voir aujourd'hui, c'est comment les techniques de bien-être peuvent vous aider dans votre perte de poids. On va interroger quelqu'un qui fait de la sophrologie, quelqu'un qui fait de l'aromathérapie, quelqu'un qui fait du Reiki, un hypnothérapeute et un coach en PNL. Et dans la deuxième partie, une vidéo que vous verrez dans 15 jours, ce sera vraiment euh, une vidéo axée sur le sport quels sont les différents bénéfices des différentes activités sportives vous verrez qu'il y a des tas d'activités sportives j'en ai choisi quatre pour vous on, a, on va interroger de nouveau jbb que vous connaissez le coach sportif qui se déplace au domicile on va interroger quelqu'un qui tient une salle de sport on va interroger un professeur de yoga et on va interroger quelqu'un qui vous propose des cours d'anti gymnastique alors qu'est ce que c'est que ça elle va tout nous expliquer Allez c'est parti, nous voilà sur le salon, alors là je suis en face d'un de Reiki, bonjour madame, Bonjour. je suis Solène Benimeli. j'anime une chaîne sur la diététique, euh, voilà j'ai quelques questions à vous poser, alors comment le Reiki peut aider à réguler l'appétit D'accord alors effectivement c'est un, un bon choix puisque c'est une technique énergétique qui va favoriser la relaxation de la personne et ainsi ces compulsions alimentaires, ses besoins de grignotage, le grignotage émotionnel, le grignotage par ennui, ça va s'apaiser grâce au traitement Reiki. D'accord. Et comment ça fonctionne alors le Reiki en quoi ça, Comment se passe le soin Alors le soin se passe habillé, allongé, sauf si les personnes sont mal à l'aise de par la corpulence ou une douleur, ça peut se faire assis. D'accord. Et le praticien pose ses mains sur les circuits énergétiques, les chakras, les méridiens, on retrouve en fait toutes les logiques de régulation corporelle de, des techniques énergétiques. D'accord. Donc par exemple là sur mon corps où sont placés les différents chakras Alors vous en avez un là-haut, ouais. un là, un là, un là, un là, un là et puis un à la racine. D'accord. Et puis après il y a plein de sous-chakras euh, qui sont euh, en général qui correspondent au croisement des méridiens, ah, okay. des milliers de sous-chakras. D'accord. Ok. Et le soin il dure combien de temps Alors un soin dure environ une heure, une heure et demie. Euh, en lui-même et puis il un petit entretien avant et un petit entretien après donc en gros une séance c'est une heure et demie deux heures voilà tranquille on prend son temps c'est un temps à soi et rien que de s'accorder ça ça peut déjà contribuer à réguler euh, bah, la prise alimentaire, s'occuper okay. de soi. Okay. Hum? Donc, par la relaxation, si je fais un petit résumé, le Reiki va permettre à une personne de se sentir plus détendue et donc euh, ça va automatiquement induire euh, une régulation de l'appétit, ça va diminuer les envies de grignotage, voilà. les envies de sucrer, etc. C'est ça. Ok, super. Bah, merci euh, Elisabeth. Euh, donc, vous avez pu voir que ces coordonnées euh, circulaient euh, en dessous. Euh... Donc, euh, Elisabeth, je te remercie euh, d'avoir répondu à, vous. à mon interview. Bonne continuation. Merci au beaucoup. Au revoir. Alors là, je suis sur un stand d'aromathérapie. Bonjour. Bonjour. Je suis aromathérapeute, donc je me présente. Je m'appelle Claire Guetta et donc mon principe d'activité, c'est d'accompagner les personnes avec les huiles essentielles vers un mieux-être, quel qu'il soit. Oui, parce que j'ai posé des questions à mes internautes, à mes followers, puisque moi j'anime une chaîne diététique, la chaîne Sofresh Fresh and Diet, sur YouTube. Et donc voilà, c'est comment l'aromathérapie peut-elle faire passer une envie de sucre alors euh, déjà juste quelques petits mots euh, sur euh, les huiles essentielles donc les huiles essentielles sont euh, entièrement naturelles et composées d'une centaine de principes actifs euh, qui sont totalement purs donc pour l'utilisation des huiles essentielles on va passer par une dilution quelle qu'elle soit Donc euh, soit en huile végétale ou si on les avale euh, sur des comprimés neutres ou euh, dans une cuillère d'huile végétale. Donc comme de l'huile d'olive ou ce genre de choses donc il y a des huiles essentielles spécifiques qui peuvent faire passer très rapidement l'envie de sucre et donc on peut utiliser ces huiles essentielles par deux voies la voie olfactive par exemple on a l'huile essentielle de cannelle de Ceylan qu'on va pouvoir respirer euh, et qui va directement, euh, grâce à ses principes actifs, agit, agir sur le cerveau, euh, sur une zone euh, du cerveau, et permettre de couper euh, l'envie de sucre. Donc, on a juste en fait à respirer une goutte d'huile essentielle de cannelle de Ceylan euh, pour avoir une, un sentiment euh, de bien-être qui va apparaître et euh, progressivement l'envie de sucre sera euh, plus atténuée. Ou sinon, on peut se faire une petite, euh, une petite préparation avec un stick inhalateur, donc ça c'est un stick inhalateur qu'on peut euh, fabriquer soi-même, on a juste une petite mèche à l'intérieur qu'il faudra imbiber d'huile essentielle de cannelle et dès qu'on a une envie de sucre, on sort euh, son stop sucre euh, avec de l'huile essentielle de cannelle et on respire. On a aussi l'huile essentielle de pamplemousse qu'on va pouvoir utiliser euh, là pour le coup en, en voie orale, donc euh, diluée euh, dans une cuillère euh, d'huile végétale, donc une goutte dans une cuillère d'huile végétale et là euh, l'huile essentielle de pamplemousse va permettre de couper en fait euh, l'envie de sucre et d'apporter une sensation de satiété bien plus rapide après un repas par exemple si on a envie de prendre un dessert très sucré et qu'on préfère s'arrêter là, on va euh, utiliser l'huile essentielle de pamplemousse une goutte d'huile essentielle de pamplemousse Pamplemousse dilué dans de l'huile végétale, une cuillère, euh, une cuillère à café. Voilà. C'est des petites astuces comme ça, mais qui peuvent aider. Euh... Ouais. C'est super intéressant en fait. Donc vraiment, vous avez compris les deux huiles essentielles à avoir sur vous si vous avez tendance à avoir des envies de sucre. Donc c'est la cannelle, donc la cannelle de Ceylan et euh, pamplemousse. Voilà. Et eh ben super, merci beaucoup Claire. Merci à vous Solène. Au revoir de Jean-François fournette sophrologue et praticien en hypnose. Alors, Jean-François, j'ai une question pour toi. Mm -hmm. Voilà, je suis diététicienne et j'anime une chaîne YouTube. Mm -hmm. Donc, euh, la question, c'est comment l'hypnose peut décupler euh, et entretenir une motivation euh, pour faire face à des périodes difficiles dans la perte de poids, comme par exemple une phase de stagnation. D'accord. En fait... Euh ce qui se passe, c'est que quand on a un objectif, euh, il est important de pouvoir voir l'issue de cet objectif, ouais. la réussite de cet objectif. Tout à fait. Mmh. La plupart du temps, les gens, ils perdent la motivation tout simplement parce qu'ils n'ont pas une bonne, une bonne idée de, du résultat attendu. C'est vrai. Ils ont un rêve, mais ils ne le visualisent pas et, et c'est ça en fait euh, l'hypnose, nous on va pouvoir aider la personne à, à la visualisation justement, à l'amener à se voir dans le futur, avec euh, à ressentir un comportement de quelqu'un qui est beaucoup plus léger, hein, si c'est une perte de poids, euh, qui va se sentir mieux dans sa peau, qui, mmh. va, qui va être plus dynamique, euh, avec de, des belles couleurs, et, mmh. etc. Et donc à partir de ce moment-là, on va demander à l'inconscient tout simplement de ramener toutes les, les capacités, tout, tout, tout ce qui a été nécessaire pour réussir cet objectif et de le faire émaner à la conscience. D'accord, et, et le fait de de le ressentir en fait, de se, de se projeter dans ce corps euh, bah, futur qui vous attend une fois votre objectif atteint et de le ressentir, comme tu disais, de se sentir léger, euh, en fait ça, ça rééduque ça le cerveau pour qu'il puisse y aller quoi. Exactement, ça booste okay. et ça, ça donne vraiment une image du résultat attendu et du coup là les gens, ils, comme ils se sont vus avec, le, avec ce résultat mmh. euh, obtenu, ils y croient. Ok, bah Jean-François, je te remercie. Peut-être que ça vous a donné envie de consulter un hypnothérapeute pour vous aider quand vous êtes dans une phase où vous avez un peu moins de motivation, un poids qui stagne. En tout cas, euh, moi, je trouve que c'est euh, une très bonne idée. Merci, <rire> Jean-François. Avec plaisir. Alors, je suis sur le stand de, de euh, Brigitte. Euh, Brigitte, donc, qui est thérapeute en rêve éveillé libre et qui est sophrologue. Alors, Brigitte, j'ai une question à te poser. Est-ce que la sophrologie peut aider euh, à gérer une compulsion alimentaire oui bien sûr, la, la, la compulsion alimentaire est souvent due à un mal-être oui. et la sophrologie a toute sa place justement dans ces états de mal-être. D'accord, alors euh, de quelle façon eh bien, en, en retrouvant un état de calme, hein, oui. hein, apprendre à retrouver un état de calme. Oui. Souvent. Euh, la compulsion alimentaire est amenée par un état de, de stress. Oui, c'est ça. C'est pour hein, faire redescendre, euh, rebaisser une tension. J'ai passé une, une mauvaise journée. Euh, je, je suis énervée. Et je vais aller à la boulangerie acheter quelque chose. Ouais. À la boulangerie voilà. ou même enfin. Chose, je mais... vais aller ach... Ouais. Voilà. Je vais. Euh, c'est très lié à l'émotion. C'est compenser mmh. cette émotion euh, négative ou, ou cette euh, émotion qui est difficile pour moi. Ouais. Qu'on peut pas gérer en fait. Peut pas en gérer. En fait, c'est un moyen de gérer en, son émotion. En, la... en m'apportant une douceur. Ouais. La Compulsion alimentaire a permet de se libérer d'une émotion qui, qui est trop difficile est à gérer. Ça. Et du coup, il y a des choses en sophrologie qui permettent ça, de, de, de se libérer d'une tension en colère. ou on peut libérer de... facilement une tension euh, avec la respiration. Ouais. Hein, simplement, euh, je me pose, je prends conscience de ma, de ma position debout. Ouais. Voilà. Allez, je fais, ouais, je... dis-moi. Voilà. Je, je commence à souffler. Je souffle, oui. J'inspire en gonflant mon ventre. Et je souffle. Ok, c'est pas facile à faire. Okay. C'est ce que tu apprends ça, à faire du ça, coup pendant les séances pendant ouais. les séances. Premier apprentissage, c'est la respiration abdominale. D'accord. Alors attends, donc, je souffle. Inspiration, oui. Et. Je oh, souffle. Ok. Ah, je oui, peux mais... mettre une intention ouais. dans, mon, dans ce que j'expire. Oui. Je peux mettre, euh, ben, je me libère, euh, je sais pas de, de du conflit que j'ai eu avec euh, mon patron. Oui, ou, enfin de la raison voilà. en tout cas de la qui raison, va nous, voilà. nous donner de la raison. envie de manger quoi. Ouais. Voilà. Voilà. Ok, d'accord. Ok, et ça c'est donc euh, par exemple. Ça c'est facile chose... à faire euh, et c'est quelque chose qui immédiatement. Euh, libère une tension. Ok, ça marche. Voilà. Ouais. Ensuite, euh, bah, si je suis un peu dans la rumination, il y a la visualisation positive, mm -hmm. hein, je laisse venir une image agréable, euh, où je me rappelle d'un moment de mes vacances etc. D'accord, voilà. oui le fait de se mettre une image qui va nous apporter tout de suite euh, un, bah, un bonheur. Euh, bah, C'est euh, un moment dans lequel je me sentais bien, j'étais calme, sereine, et là j'avais pas forcément envie de manger puisque je me sentais bien. Ok d'accord. Donc j'essaie de retrouver cette image pour euh, retrouver les états okay. de calme dans lequel j'étais. Et ça, on expérimente aussi en séance. Ok. Oui, donc on se visualise dans une situation euh, dans laquelle on n'a pas, on va pas avoir besoin de ce grignotage, de cette voilà. compulsion parce que tout va bien. Mm -hmm. Ok. Donc oui, donc toi tu fais plusieurs séances et dans chacune voilà. des séances tu apprends un nouvel outil, voilà. c'est ça C'est évolutif. Ouais. Hein, au niveau de la respiration, c'est évolutif. Euh, au niveau de, de la conscience de, des sensations mm -hmm. dans notre corps. Euh, et ce qui est intéressant, justement, en une dizaine de séances, voire moins, hein, euh, vous avez déjà un outil, euh, un outil qui, est, ouais. qui est intéressant. Oui, en fin de compte, enfin, c'est même une comme boîte, une à, sorte outils, quoi. De boîte ça. à outils ça, que plusieurs... vous expérimentez en séance. Ouais. Et en fonction du besoin, en fonction du moment, en fonction d'où vous êtes aussi, hein, si vous êtes seul ou, ou avec euh, d'autres personnes, vous pouvez <rire> piocher dans cette boîte à outils et. Euh, et retrouver l'état de calme qui va permettre de, de ne pas euh, avoir cette compulsion alimentaire. D'accord, ok. Et ce qui est pratique en plus avec la sophrologie, d'après ce que je comprends, c'est que tu apprends quelque chose. Et ce ouais. quelque chose, en fait, après, on peut le pratiquer à n'importe quel moment quand on va en avoir besoin Alors dans ça, nos vies. C'est des... vraiment l'intérêt de la sophrologie, mmh. c'est qu'elle peut se pratiquer partout, tout le temps. Ok. Euh, facilement ouais. hein, que, en fait pendant la séance effectivement il y a un guide qui est moi et après ben, vous êtes libre d'expérimenter de, euh, à okay. votre guise. en tout cas moi je partage juste une petite chose, j'ai déjà fait des séances hein, en sophrologie oui. et c'est vrai qu'en fin de séance j'ai vraiment ressenti une relaxation mais très, très profonde oui. euh, qui m'a euh, vraiment tenue voilà ça, ça, ça tient euh, et plus vous pratiquez plus vous faites toute seule et plus finalement euh, bah, cette sensation de calme s'installe. Okay. Apprendre à être conscient. On vous apprend à être conscient. Si je suis consciente de ce qui se passe en moi, que ce soit en positif ou en négatif, si j'ai un outil, je peux utiliser cet outil pour retrouver l'état de calme. Si je suis consciente de ce qui se passe en moi, que j'ai un outil pour transformer, oui. à ce moment-là, je deviens plus libre. Oui. C'est-à-dire que j'ai le choix de rester dans cet état oui. ou d'utiliser mon outil oui. pour, ah oui, pour et aller mieux. Pour et aller mieux. Donc, on acquiert on est... une certaine euh, liberté. En fait. oui. Et là, ce qui me fait penser, c'est voilà, nous sommes finalement les propres acteurs de notre bien-être. Et bah vous, vous êtes les guides qui, voilà, qui nous juste permettent... Juste le guide euh, pour... Ouais. Euh, bah, enfin pour vous apprendre en fait euh, ouais. la méthode, Ok, super. Ou déjà cette méthode elle ouais, bah Oui, hein, comme, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Bah, super, donc si je fais un petit résumé, euh, si vous avez envie, euh, là si vous ressentez une envie de manger, si vous sentez qu'il y a une compulsion alimentaire ah qui arrive, oui. vous faites tout de suite ou un exercice de respiration, l'exercice que Brigitte nous a montré tout à l'heure. Voilà, ou alors un exercice de visualisation, ou alors voilà, dans lequel vous allez vous visualiser dans une situation qui vous apporte du bonheur, du réconfort, dans laquelle vous, vous n'avez pas besoin de manger à cet instant. Et tout ceci vous permettra de vous nourrir autrement. Ah, en plus. Bon bah super. C'est vraiment, euh, c'est vraiment intéressant. Et je pense que ça peut être très complémentaire, que vous puissiez en parallèle de votre euh, de prise en soin diététique, euh, apprendre des techniques de sophrologie. Merci Brigitte. Merci. Alors donc là je suis sur le stand de euh, Bruno Aller qui a la société euh, ABC Coaching. Donc euh, Bruno dit moi j'ai une question à te poser. Euh, comment la PNL peut aider une personne euh, qui a une mauvaise estime de soi, une mauvaise image de soi et qui pense même de façon inconsciente qu'elle ne pourra jamais y arriver, qu'elle ne pourra jamais réussir à maigrir? une partie de la réponse est dans ta question, ah. parce que la plupart du temps les gens réagissent de manière inconsciente oui. à plein de choses en fonction aussi de modèles, alors pour faire court, PNL c'est Programmation Neuro et Linguistique, ça veut dire que nous avons là dans notre cerveau des modèles qui sont ce qu'ils sont, transmis par la famille, l'éducation, etc. Mm -hmm. et qui font que j'ai des habitudes, exemple en France on roule à droite et on est installé à gauche dans le véhicule, donc le modèle anglais c'est l'inverse, on monte à droite dans la voiture et on roule à gauche, ouais. pour autant l'un n'est pas meilleur que l'autre mmh. chez les personnes c'est pareil et la PNL prédispose que chaque personne a à l'intérieur d'elle même toutes les ressources pour parvenir à la situation plus, plus satisfaisante qu'elle souhaite donc quelqu'un qui veut maigrir déjà mmh. il est nécessaire je dirais, c'est pas il faut ou vous devez il est indispensable d'oublier je veux perdre du poids oui. Vous avez quelque chose à gagner, et rien à perdre. D'accord, et oui parce que quand, oui, si on pense au poids, en fait on va garder notre poids du coup. C'est plus satisfaisant de penser je veux être plus jolie, plus mince, etc. Je vais me sentir mieux dans mes vêtements, tout ça c'est que des plus. Ok. Et en fait, très simplement avec la PNL, nous allons chercher chez la personne, au moyen par exemple d'un ancrage, c'est un outil très simple à mettre en place, euh, la personne va se rappeler, je vais lui demander, de se souvenir d'une situation où elle a réussi quelque chose mm -hmm. qui était gratifiant pour elle, mm -hmm. dans laquelle elle s'est sentie justement en estime d'elle-même, valorisée, confiante, et cette situation-là, on va faire comme avec un bateau, on va l'ancrer avec un tout petit geste tout simple, un index de la main droite, plus une image ou un son, un mot associé. D'accord. Je vais donc demander à la personne avec juste ce geste-là de s'associer à ce souvenir gratifiant. La PNL, c'est une meilleure façon d'utiliser son cerveau. Notre cerveau est intelligent, il est payé pour ça, et moins il consomme d'énergie, plus il est content. Oui, ça, je sais. Mmh, mmh. Donc, du coup, ça rejoint des choses que tu connais, mmh. le fait qu'il soit moins consommateur d'énergie, il est en meilleure forme, il est plus content, il mmh. génère mmh. de l'ocytocine, il génère aussi d'autres choses bien plus agréables. Et ce comportement-là fait que chaque fois que vous sentez que ça tangue, que ben, ah oh là là, je sens revenir l'envie de chocolat, prenons ça par exemple, ou je me ferai bien un gâteau à la crème, ou j'ai envie de, oh là là, ce bœuf bourguignon, je ne vais pas pouvoir résister. <rire> Clac D'accord. Je peux en manger. Ah ça donc ça. Je vais peut... en manger modérément. J'ai besoin de manger, je vais satisfaire mon appétit. Ok, je réponds à mon besoin. Je ne vais pas aller au-delà parce que c'est plus nécessaire. Ouais. C'est donc une reprogrammation du comportement. D'accord. Est-ce que je suis clair? Donc cet ancrage que tu donnes en initiation et après qu'en fait la personne va reproduire, va réveiller de nouveau, euh, peut aussi donc gérer, euh, aider à gérer une, une compulsion alimentaire. Oui. Et en même temps, euh, toi tu travailles en séance sur euh, l'estime de l'image de la personne, sur l'estime tout court même de la personne, euh, aussi avec cette technique-là Avec ça et puis quelque chose de très simple. Puisqu'elle dispose de cet ancrage, je vais lui demander par quoi vous allez commencer puisque son objectif est d'être plus mince, plus jolie, plus agréable à regarder, etc. Par quoi vous commencez Eh bien, par exemple, je vais repérer dans une journée les moments où je grignotais. Mmh. Et qu'est-ce que vous allez faire Je vais m'efforcer de supprimer ces moments-là. D'accord. Quand est-ce que vous commencez Quel jour de la semaine Le matin, l'après-midi Ah oui, je, etc. Comprends. je comprends ce que ce dire. en fait le Mettre fait de concrétiser actions les actions avec un programme vraiment concret. Euh, du coup, ça rend la chose possible. Parce qu'au départ, ouais. la question, c'était ⁇ Ah, oh, je ne vais jamais y arriver ⁇ Bah si, parce que si vous faites ceci et puis cela, puis en plus, c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez par quoi commencer. Ok, donc La forcément, per... du coup, tout devient possible et, et on commence et on y va. quoi. La personne redevient acteur ou actrice de son quotidien mmh. et c'est elle, effectivement, tu as raison, qui détermine le pas qu'elle va faire. Et le pas qu'elle va faire, il est à son rythme avec une dépense d'énergie minime et un joli résultat. D'accord, ok, super. Et qui dit bénéfice dit… Je l'ai fait, je peux le faire. Oui, tu as donc aussi derrière la satisfaction. Ok, voilà, Donc, du coup, euh, si on fait un petit résumé, la PNL euh, va permettre une reprogrammation d'un comportement euh, conscient euh, avec des techniques, dont la technique d'ancrage, pour pouvoir atteindre vos objectifs et surtout bah, mettre des actions en place pour pouvoir les atteindre. Et donc, euh, une amélioration de votre image de vous, de votre confiance en vous, parce que vous atteignez vos objectifs. C'est ça C'est tout à fait ça. Je te remercie, Bruno. Et on <rire> se sent rudement mieux. <rire> merci et ben Solène. Super, J'espère que cette petite visite dans le salon vous a plu, j'espère que les réponses des personnes que nous avons interviewées vous ont plu et vous ont peut-être donné envie d'aller voir, et d'aller consulter un praticien. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la deuxième partie de la vidéo. Je vous rappelle qu'il s'agira d'interviews sur les techniques de sport et leurs bénéfices différentes techniques de sport, que ce soit du coach à domicile, que ce soit du sport en salle, que ce soit du yoga ou de l'anti-gymnastique. Restez connectés, abonnez-vous à la chaîne SoFresh and Diet, activez la cloche des notifications comme ça dans 15 jours, votre téléphone va vous envoyer une notification pour vous dire que la vidéo sera en ligne. Je vous dis à très bientôt et en attendant, régalez-vous bien